Dans cette vidéo, nous allons définir ce que sont des angles alternes internes ainsi que des angles correspondants. Pour définir de tels angles, il faut d'abord décrire la configuration associée à ces types d'angles. Pour cela, considérons deux droites d et d' et une séquente à ces deux droites appelée delta. La droite delta définit alors deux paires d'angles alternes internes, ceux en bleu sur la figure et ceux en rouge sur cette même figure. L'expression alterne interne fait référence au fait que les angles d'une même couleur sont d'un côté et de l'autre de la séquente delta. C'est le sens du mot alterne. Et d'autre part, les angles d'une même couleur sont entre nos deux droites, d et d'. C'est le sens du mot interne. Avec une configuration identique, il est possible de définir quatre paires d'angles correspondants. Des bleus, des rouges, des verts et des violets. Deux angles correspondants sont situés du même côté de la séquence delta, l'un étant entre les droites D et D' et l'autre à l'extérieur de ces droites, portées par la droite qui ne porte pas le premier. Ces deux définitions seront utilisées dans la vidéo caractériser le parallélisme avec des angles alternes ou avec des angles correspondants.